La communauté de communes Châteaubriand-Derval vient d'être labellisée par le ministère de l'Enseignement supérieur de la Recherche et de l'Innovation Campus Connecté. C'est le premier campus connecté des Pays de la Loire. Ce projet a été porté par la communauté de communes en partenariat actif avec l'Université de Nantes et la région des Pays de la Loire. Qu'est-ce qu'un campus connecté C'est la possibilité pour les jeunes d'accéder à des formations universitaires, diplômante et ainsi de rester sur le territoire et de vaincre les freins à la mobilité et les freins financiers dans la poursuite d'études supérieures. Que peuvent attendre les étudiants d'un campus connecté Les étudiants bénéficieront d'un diplôme national reconnu ayant la même valeur qu'un campus universitaire tout en bénéficiant d'un accompagnement par un tuteur au sein du Quai des entrepreneurs. Le Quai des entrepreneurs c'est un lieu de synergie de l'activité économique, un bâtiment moderne équipé en fibre optique, et en matériel dédié qui facilitera l'insertion des étudiants dans leur vie active ou dans la poursuite de leur cursus. Ils pourront être accueillis dès le mois de janvier 2021. Dans un premier temps et dès cette année, une dizaine de jeunes est attendue. puis nous envisageons une cinquantaine à Châteaubriand d'ici à 5 ans. Les inscriptions sont d'ores et déjà ouvertes auprès du Quai des entrepreneurs.